Y'a pas vous avez bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous le remarquez d'ores et déjà, hein, dans ces premières secondes, je suis de retour dans mon studio pas encore décoré, mais la rentrée approche, hein, donc pour mes étudiants sûrs, je tenais à vous le rappeler, mais surtout ça va me permettre de me mettre dessus, je suis de retour de vacances et je pense que vous l'avez remarqué de toute manière un petit peu en début de vidéo, il y a quelque chose qui a changé et même pour les plus observateurs d'entre vous, je dirais même les plus coquins, vous avez peut-être remarqué au niveau de mon t'es ton droit, ce qu'on appelle euh, un joli micro-cravate. Voilà, il y a un joli micro-cravate. J'ai enfin investi. Je vous ai entendu, peuple de Zach, je vous ai écouté. D'accord, j'ai vu dans mes dernières vidéos que vous disiez, ouais, franchement, les vidéos elles sont top, mais la qualité sonore était pas ouf. Donc, j'ai utilisé de mon énorme fan man financière pour pouvoir enfin essayer d'upgrade tout ça et d'être ce qu'on appelle un créateur de contenu vidéo, digne de ce nom. Donc, j'ai un nouveau micro. Alors, désolé, c'est la première vidéo avec. Peut-être que c'est pas encore parfait, je vais essayer de le configurer pour à terme essayer d'avoir bah, un truc nickel. J'ai acheté un nouveau trépied, euh, la nouvelle caméra, bah, c'est la troisième vidéo avec, deuxième ou troisième, donc a priori elle devrait vous faire plaisir, et il va me manquer quelques trucs, comme un petit setup son en stream, et bref, là je vous raconte ma vie, et on s'en bat les couilles. Parce que de toute façon, vous avez pas cliqué pour ça, vous, vous voulez quoi Vous voulez du sang Vous voulez des larmes Vous voulez réellement quelqu'un qui s'énerve et qui insu. Bah écoute, franchement, je pense que je vais pouvoir vous donner tout ça aujourd'hui, hein, parce que, il y a deux ans, j'avais fait une vidéo qui parlait de la fabuleuse histoire des <rire> de chez la poste alors j'aimerais bien dire le mot en entier mais apparemment d'après les ministres de notre pays si tu dis le mot <rire> t'es homophobe bon je sais pas si je suis totalement d'accord ou pas hein. moi personnellement mon opinion importe peu et j'ai quand même envie tu vois d'avoir la monétisation sur ma vidéo tu vois le petit badge vert qui dit zac tu vas avoir de la moula sur ce contenu là donc je ne dirais pas que il y a deux ans j'ai sorti une vidéo sur la fabuleuse histoire des enculés de chez la poste mon frère les enculés putain je les déteste ces gens et pour un petit rappel hein, je vais pas revenir dessus mais il y a deux ans il m'avait volé un iphone, des airpods un maillot de foot, une montre bref c'était la totale et deux ans après bah, il se trouve que j'ai encore quelques péripéties avec ces gens là donc me voici vous voulez du sang, vous voulez des larmes c'est parti. Donc aujourd'hui, en fait, ce n'est pas que La Poste. Je pense que vous l'avez vu dans le tweet. On est, enfin euh, dans le titre, pardon, on est euh, sur un featuring. Hein, sur un featuring, sur un duo très connu. Hein, dans, dans, dans les duos connus dans l'histoire, il, il y a Ronaldo et Romario, euh, il y a PNL, euh, il y a Kotei et Kamel. Bref, tu vois, j'ai des, des, des duos iconiques. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Mais là, c'est La Poste et Bouygues Télécom qui ont uni leur force pour me pisser dessus. Ah, hein, le but réellement, c'était de mettre un maximum de coulis de merde sur le visage. Donc je vous mets le préambule, puis toute l'histoire vous verrez c'est marrant donc j'étais en vacances vous le saviez j'ai fait Prague et Berlin avec des potes et vu qu'en ce moment à cause du Covid etc il n'y a pas réellement beaucoup de vols j'ai été obligé de ne pas partir de Lyon mais de Genève. En fait, ce que je vous raconte, là, ça n'a rien à voir avec l'histoire de base, mais ça va vous faire comprendre pourquoi, déjà, je l'ai un peu là, et mon taux, de, mon taux de patience a été très très bas dans cette affaire. Donc, pour passer en Suisse, forcément, moi, j'arrive avec mes potes, on y va en voiture, et comme un grand niais que je suis, je me dis, ok, si je vais en Europe, normalement, mon forfait Bouygues Télécom me permet d'avoir de la 4G partout. Bah, en fait, c'est vrai, mais pas exactement. Mon forfait Bouygues Télécom 4G me permet d'avoir de la 4G à peu près partout en Europe. à peu près. À peu partout sauf en Suisse. <rire> sauf en Suisse frère, en Suisse tu payes pas seulement des putains de sandwich 15 balles, tu payes aussi ta 4G alors que ailleurs dans l'Europe tu ne la payes pas. Et alors à ce niveau là moi j'arrive en Suisse, je l'utilise tu vois ni vu ni connu hein, pendant mon putain d'escale parce que je fais Genève Zurich puis Zurich Prague. Je l'utilise, je l'utilise, je l'utilise. Puis à un moment je reçois un sacro -saint SMS. Bonjour Monsieur, vous avez euh, utilisé 48 euros d'or forfait sur les 60 qu'on vous autorise. Euh, bah plus que 10 balles et puis on vous coupe. Et moi j'étais ah merde c'est pas très sympa ça. ça que moi, mon vol allait, hein, le vol Genève-Zurich et Zurich-Prague, tu vois, il y avait une escale, je l'ai payé 30 euros. Donc, euh, ces 48 euros d'or forfait m'ont coûté plus cher que mon vol. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu rentres dans un nouveau pays, normalement, tu as un SMS qui te dit les conditions tarifaires qu'il y a dans ce pays. Genre, tu vas payer tant par SMS, tant par appel temps par méga de, de, de, de 4G, bref, tu vois, tu t'essayes de faire des calculs dans ta tête pour savoir si le porno que tu as envie de voir vaut le coup ou pas, ou s'il faut attendre d'être à une borne wifi. fi Et donc, à ce niveau-là, bah, je n'ai pas reçu ce SMS-là. Alors, franchement, pour le coup, je dis pas qu'ils sont totalement fautifs, même si le fait qu'il n'y ait pas le SMS, hein. Quand j'ai tweeté cette mésaventure, j'ai vu qu'il y avait plusieurs gens chez Bouygues qui ont dit que ça leur arrivait aussi, hein, Bouygues, ça vous arrange bien de pas prévenir dès qu'on rentre dans le pays qu'on n'a pas le droit à la 4G, ou en tout cas que ça va coûter cher, mais ça, c'est pas grave. C'est mon côté un peu complotiste, Didier Raoul tout ça, eh, ça, je rigole, je vais, je val. Je voulais juste euh, sortir un peu de ma frustration. Donc, quand je vous raconte ça, tu vois déjà que je suis un peu pas bien vis-à-vis -vis de Bouygues Télécom. Mais ça, c'est pas grave. Parce que en fait, j'arrive du coup le 9 août euh, à Prague. Je vis mes vacances avec mes potes. Hein. Tout se passe bien. Fantastique, euh, fantastique ville, Cuba libre à 2,50, tout ça, c'est lourd. Et euh, on se balade. Et le 13 août, 4 jours après mon arrivée à Prague, je reçois euh, ce message. Alerte Bouygues Télécom, votre impayé b -box de 290 euros n'est pas réglé. Votre dossier sera transmis ou trois jours à une agence de recouvrement et à ce moment-là je me suis dit attends attends pourquoi est-ce que ces escrocs me, me réclament 290 balles parce qu'après à la rigueur l'agence de recouvrement j'ai pas super peur hein. j'ai déjà eu affaire à des agences de recouvrement mon expérience personnelle ce qu'elle me dit, c'est que c'est juste des tarés dans leur bureau qui appellent des mamies pour en fait elles rachètent des dettes à des anciennes entreprises en gros des entreprises qui ont des clients hein, qui leur doivent de l'argent elles leur rachètent puis après elles elles vont harceler les clients en leur faisant peur en leur prenant des pénalités des trucs comme ça et globalement moi ce que mon expérience m'a dit c'est que si t'ignores les agences de recouvrement de ma générale t'as pas trop d'emmerde ça va pas à la justice bref je ne me connais pas assez en droit donc renseignez-vous malgré tout donc moi je me dis regarde l'agence de recouvrement je m'en bats les couilles mais pourquoi est ce qu'il me réclame 290 balles et là je me rappelle je me rappelle que l'année dernière à Paris j'étais client Bouygues télécom B box j'avais une box chez eux hein. quand j'habitais à paris j'avais même deux box j'avais celle sfr et j'ai lâché mon appart donc j'ai déménagé de mon appart parisien en décembre j'ai laissé mon appart à joël hein, vous connaissez tous le grand renoir marrant mon frérot tout ça machin il y a pas de souci moi je lui dis écoute joël je te laisse les box à la rigueur comme ça toi t'arrives il y a même pas de transition tu payes la facture et on est tous ok sauf que les box, bon bah pourquoi j'en avais pris deux hein, parce que je savais qu'à un moment une autre bon sfr bouille t'es pas sur les connexions de l'année t'es sûr et certain qu'il y en a toujours au moins une qui va buguer donc quand lui bug je vais sur l'autre bienvenue dans la vie de youtubeur qui a des sous c'est beau euh, <rire> je me la racle un peu mais on en rigole donc joël à un moment il prend ses box là et bah figurez-vous un hein, <rire> spoiler surprise elle bug donc elle bug il me dit vas-y Zach, je vais changer d'opérateur il change d'opérateur je résilie la ligne fin février donc là déjà quand je dis fin février normalement dans vos têtes ça fait ding ding ding qu'est ce qui se passe fin février genre deux semaines après au niveau du 13 mars si je dis pas de bêtises confinement Confinement, donc déjà moi j'habite plus à Paris, donc je ne pouvais pas, tu vois récupérer les box pour aller les rendre tout de suite. Et en plus il y a le confinement qui m'a fait oublier tout ça machin. Donc après le déconfinement, j'ai renvoyé la box SFR et j'ai reçu un message de Bouygues, ouais vous allez nous devoir 290 euros parce que vous n'avez pas retourné votre bibox. Et moi je me fais merde, j'ai oublié de la rendre, je suis con. J'envoie un DM à, à Bouygues, hein, donc je vais dans les DM Twitter, oui bonjour euh, madame, j'aimerais bien s'il vous plaît éviter de, bah, de vous devoir 490 balles, je vais vous rendre la box, vous inquiétez pas machin. Elle me dit ok, rendez-la et on vous rembourse. Parce que moi j'ai déjà fait la procédure de retrait, ils ont un, un mandat SEPA sur mon compte bancaire, ce qui leur permet de, de pouvoir les trifouiller dessus, hein, c'est bien fait. Donc ils me disent le 1er août, on vous retourne 290 euros, mais vous inquiétez pas, si vous nous rendez les box avant, on vous remboursera. Moi je me dis ok, je fais ça en rentrant de Corse, je rends les box aux alentours du 20 juillet. Genre je les renvoie et je me dis ok, c'est bon. Arrivé le 30-31 juillet, j'ai le nez creux, le nez long, appelez ça ce que vous voulez. Je me dis, attends, ils sont quand même très rapides pour venir te prendre de l'argent. Au moment de te le rendre, tu sais très bien que ça risque d'être chaud. Et même en tant que YouTuber Qatari of the world avec une manne financière énorme, 300 euros au milieu de l'été, euh, ça fait plaisir à personne. Même Jeff Bezos, gros, ça lui fraîchit. Hein. Je suis pas sûr de ce que j'affirme, mais voilà. Donc moi, je me dis, ok, au pire, je leur ai renvoyé leur box, je fais opposition, comme ça, ils me prennent pas ses sous, ils ont leur box, tout le monde est content, il a pas de souci on est tranquille. Donc, je fais opposition, et du coup, moi, je pensais que vous avaient reçu les boxes et c'est pour ça que j'ai été étonné que le 13 août, je reçois encore une menace de euh, « Ouais, machin, on va vous retirer 300 balles, passer agence de recouvrement, huissier, machin, euh, les pleurs, les procès. Bon, » Je lui dis « What the fuck, vous avez reçu vos boxes Lâchez mes couilles. » Donc, je vais voir DM, je leur dis « Oui, bonjour, pourquoi est-ce que je continue à recevoir des messages de menaces ?» Parce que vous avez reçu les boxes, normalement. Et là, la, la dame me dit « Bah, <rire> t'es bien sympa, Géronimo, hein, mais euh, on n'a rien reçu, on n'a pas nos boxes. » Et là, je me dis ah, « Ah, merde. » parce que je les ai envoyés il y a trois semaines quand même, et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc là, je vais dans mes emails, je retrouve les bons de commande qu'ils m'avaient envoyés. Donc en fait, Bouygues, et, euh, Bouygues est en partenariat, ou en tout cas, est cliente de la poste Colissimo. Et donc du coup, paye chaque année des bons, donc c'est des bons de retour euh, qu'ils te donnent pour pouvoir euh, faire en sorte que leurs clients renvoient leur box dès qu'ils arrêtent d'être euh, bah, clients du coup, ou X ou Y raison. Donc moi, en fait, ils m'ont envoyé un bon que j'avais à mettre sur le colis et à poser à la poste. C'est ce que j'ai fait. Donc je retourne voir le bon, je vais dans le suivi du colis. Et quelle n'est pas ma stupeur quand je vois 21 juillet, on a votre colis. 22, c'est en transit. Et mon cul. <rire> mon cul. Il n'y a pas eu de nouvelle update, rien du tout. Pas de euh, votre colis a un problème, pas, ils m'ont pas contacté, tout ça. C'est ça, ça qui est horrible avec la poste. Hein, vraiment, ton colis a un souci, mais ils ne te préviennent pas. C'est à toi d'essayer de le voir même trois semaines plus tard. Bref. Donc ils ne me préviennent pas. Hein, je me dis, OK, à ce moment-là, c'est un peu la hesse. Qu'est-ce que je fais Parce que d'un côté, oui, ils me réclament des sous. De l'autre, moi, le colis, je l'ai envoyé. Et d'un troisième point, je suis en République tchèque. Moi, la poste, je ne peux pas les contacter. Ma femme le fait. Donc, madame, tu vois, contacte la poste. Oui, bonjour machin qu'est ce qui se passe et la poste leur dit bah écoutez le colis il est à rennes dans notre centre de tri de rennes sachant qu'il doit aller à dinan hein. Rennes dit non, c'est 50 bornes. Il est à Rennes, il est bloqué pour une raison un peu floue. Je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient dit, mais c'est une raison un petit peu bullshit, comme quoi j'aurais utilisé un autre carton et tout. Bref, ça à l'arrière, on s'en fout, c'est du détail. Il faut absolument que Bouygues nous contacte pour que la livraison puisse s'effectuer. Parce que c'est au destinataire, à celui qui a payé le bon de retour, de nous contacter pour faire en sorte que ça se passe. Moi, je me dis bon, ok, si c'est que ça, c'est bon. Bouygues, ils prennent leur téléphone. Allo, il a poste, tu ne s'inquiètes pas. Moi, je veux mon colis tu me l'envoies, t'inquiète, on se connaît, bien, tranquille. Je vais retourner, donc, du coup, voir euh, gentille madame de DM mais je lui dis, bah, écoutez, madame, c'est à vous euh, euh, de le faire, vous devez contacter la poste, c'est en tout cas ce que Lisa la Poste me dit, donc, euh, voilà, euh, la solution va se résoudre de cette manière. Et là, la douche froide. La douche froide, parce que je tombe face ce qu'on appelle un mur, mais, mais un mur de, de mauvaise foi, Genre de, de mauvaise foi, vraiment, c'est les débats Algérie-Maroc, Barça-Réal, PSG Ouais, bref, la bonne fois, elle n'était pas présente, tu vois. Donc, j'arrive, tu vois, face à la meuf et je lui dis ça, et là, elle me répond à un, un mini texte, tu vois. Elle me dit, euh, elle me cite les conditions d'utilisation. Bouygues Télécom n'est pas responsable de l'emploi du colis, machin, enfin de la réception du colis, c'est au client d'eux et tout. Et moi, je lui dis, bah écoutez, madame, vous êtes bien gentille. de. Parce qu'elle m'a dit, je vous accorde deux semaines en plus pour essayer de trouver une solution. Je lui dis, bah, vous êtes bien gentille d'essayer de me donner deux semaines en plus pour essayer de faire en sorte que je trouve une solution. Mais la solution, c'est que la poste m'a dit que vous devez les contacter. Donc concrètement, moi je suis là, je suis au milieu, regardez là c'est Zach. Là c'est La Poste, là c'est Bouygues. La Poste me dit, c'est à Bouygues de nous appeler. Bouygues me dit, c'est à toi de trouver une solution. La Poste me dit, toi tu peux pas le débloquer, c'est à Bouygues de le faire. Wouhou on se retrouve, tu vois, sur un dindon of the farce de très très haut niveau. À ce moment-là, j'étais réellement la putain de deux entités millionnaires qui ne veulent pas communiquer entre elles. Donc, euh, moi, à ce moment-là, je dis à la dame Bah écoutez, je suis désolé, hein, je, je peux rien faire de mon côté, euh, c'est à vous de le faire, machin. Et quelques minutes plus tard, je reçois un appel. Je reçois un appel, genre un plus 33, 1 6 40, un truc comme ça, un numéro un peu chelou, mais je reçois un appel à oui, bonjour, service client Bouc Télécom. Donc là, je me dis Attends, service client Bouygues Télécom, il m'appelle, etc. Et c'était une voix de meuf voix de meuf, même un peu pain tu vois ce que je veux dire, le genre de voix de meuf qui, qui énerve un peu. mais bref, c'est une voix de meuf, et la meuf, elle me dit oui bonjour, service client, boucle télécom. Et là, direct, elle m'engage avec une question de merde. Une question, je savais qu'elle était bidon, et ça m'a un peu énervé sur le coup. Elle me dit, Oui, bonjour, monsieur, est-ce que vous avez déjà commandé sur internet? Moi je lui dis, écoutez, madame, si vous avez un truc à dire, dites-le directement, hein, parce que là on était en train de se chauffer en DM, se chauffer dans le sens moi je vous disais que c'est vous, machin. Mais là, si tu m'appelles pour me poser ce genre de questions, ça sert à rien. Et elle me dit, non, non, non, mais monsieur, est-ce que vous avez déjà commandé sur internet. Moi, à ce moment-là, j'avais le point serré. tu vois, bref. Là, elle me dit, ok, d'accord. Là, je lui dis, oui, madame, du coup, j'ai déjà commandé sur internet. Et elle me dit, et quand vous commandez sur internet, on est d'accord que c'est au transporteur, donc au gars qui envoie le colis, d'être responsable de la bonne réception de celui-ci. Donc, c'est pas à nous, machin. Et là, à ce moment-là, elle m'a énervé. J'avoue, elle m'a énervé. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas m'en prendre à de simples employés. De manière générale, les gens au guichet, les gens au service client, tout ça... Ils y peuvent rien, souvent dans les situations de merde, eux-mêmes, ils subissent. Sauf que elle elle a vraiment pris le parti de m'appeler pour me dire « Écoutez, monsieur, c'est à vous de le faire, c'est à vous, c'est à vous. » Moi, je dis « Madame, votre exemple, là, du gars, si je commande, euh, si je vais sur Jacquet et Michel et je commande un gros god. » Oui, on est d'accord que c'est à Jacquet et Michel de faire en sorte que je le reçoive. Mais à côté, vous, vous êtes Bouygues, c'est vous, vous payez des bons de commande à la poste à l'année pour que vos clients renvoient les boxes. Sans le client a renvoyé la boxe, si la poste me dit que c'est à vous de les contacter, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Le ton monte, rien de... de, de positif ne ressort, il y avait mes potes à côté de moi même à la fin je lui dis madame vous êtes horrible et tout vous essayez pas de résoudre la situation vous rendez faux, enfin bref, bah, moi j'étais pas content moi à la fin je retourne en DM je vais lui dire écoutez si c'est pour me rappeler et me dire ça limite allez vous faire foutre quoi, parce que vous prenez du temps pour m'appeler, me faire la morale et me sortir des trucs de merde, par contre à côté tu aurais pu prendre ton téléphone pour faire exactement ce que je demande depuis le début, appeler La Poste pour résoudre le truc, donc moi je retourne voir La Poste je dis bonjour Lisa La Poste ma, ma pote, ma copine euh... Bah écoute Bouygues veut pas vous contacter, Bouygues veut pas vous contacter euh... et moi je suis comme ça au milieu et le colis est bloqué, qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce que je peux faire Et là Lisa, après elle me dit, mais monsieur, je vous jure, la... Bouygues c'est nos clients, ils ont une ligne dédiée avec nous, pour ce genre de problème, parce que vous, vous doutez bien qu'il y a des centaines de personnes qui renvoient des box chaque année, et donc du coup, ce genre de souci n'est pas rare. Ils ont une ligue dédiée, ils ont juste à nous contacter pour que ça se débloque et que l'envoi s'effectue. Donc, insister auprès de Bouygues, ils doivent le faire. Oh, à ce moment-là, gros, j'étais. Je... je commençais à trembler. Vraiment, craquel. Je Donne-moi -donne une piqûre, vite, vite, vite. Parce que j'étais pas content, tu vois. Donc, je retourne voir. Donc, je tweet un peu, hein, parce que c'est ça aussi l'avantage des youtubeurs. Hein, quand il y a quelque chose qui te déplaît, tu peux tweeter pour allumer tout le monde. Ça C'est lourd. Et donc, du coup, je tweet pour un peu m'énerver. Et c'est là que les abonnés sont des fois salutaires. Il y a un abonné qui est salutaire qui me sort un, un tweet, genre en mode Écoute, gros, concrètement, tu peux rien. Toi, t'as la preuve que t'as envoyé. T'as envoyé. Si Bouygues veut pas contacter la poste et veut se mettre sur tes côtes tu leur dois rien tu leur dois pas un euro de plus tu fais opposition et s'il y a un problème tu contactes la DGCCRF la, di la Direction Générale de la Concurrence machin je sais pas quoi pour abus de pratique of the world bref et donc c'est à ce moment je me suis dit ok en fait je suis en position de force je retourne voir Jean-Michel Jean de Bouygues, là et je lui dis écoutez euh, machin j'y peux rien c'est votre faute machin si vous voulez pas arrêter euh, là, là, là, là, bref je commence à me venir euh, en DM forcément elle répond plus et là après elle il y a un de ses collègues qui prend le relais qui me dit ouais machin je re écoutez Emmanuel est parti je reviens dans deux semaines en espérant que la situation ait pu se débloquer. Moi bon, je lui dis écoutez monsieur moi si vous appelez pas euh, la poste dans deux semaines la situation elle sera la même, hein, je serai toujours crotte au cul hein, donc euh, à ce moment là moi je ferai opposition, Il n'y a pas un euro qui sort de mon compte pour aller dans le vôtre. Et donc du coup euh, après le week-end est passé enfin en tout cas quelques jours sont passés, j'ai eu un nouveau gars de chez Bouygues qui m'a contacté ouais machin je transmets votre dossier et truc, ils ont essayé de m'appeler, j'ai pas répondu je l'avoue j'ai pas pu, j'étais en vacances encore une fois et donc là j'ai essayé de les redm, a priori ils vont me recontacter pour essayer de faire en sorte que... Mais sachant que ça fait un mois que j'ai renvoyé le colis, il y a de bonnes chances qu'ils me reviennent. Donc, je suis totalement perdu entre deux entités. Bouygues, les débiles qui en font qu'à leur tête. Et la poste, les gens qui bloquent des colis pour des raisons qui sont un peu sombres et des fois pas toujours identifiables. Donc, la morale de cette histoire, ne vous laissez jamais marcher dessus, mes frères. Ne vous laissez jamais abuser par les agences de recouvrement, par les putains de sociétés bâtardes comme ça, là, qui essayent de se renvoyer la balle comme ça. Et toi, t'es au milieu, t'es dans une sauce noire qui peut rien n'agressez pas les gens qui travaillent à des postes genre service client, guichet, tout ça, de manière générale ces gens là sont souvent de bonne foi, essayent de vous aider et n'y peuvent rien alors je dis ça alors que je vous dis que je me suis un peu énervé mais ça c'était un cas je trouve un petit peu différent et pour ma part ça m'a fait du bien de lâcher un peu mon fiel en vidéo, j'espère que ça vous a fait un petit peu rire, que cette histoire vous a fait plaisir si vous avez des histoires similaires ou autres, n'hésitez pas à les balancer en commentaire, j'en épinglerai peut-être un, pour ma part on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve cette semaine avec du Warzone, vous en vous m'en avez demandé, du Warzone avec Show, donc ne vous inquiétez pas, ce sera une bonne vidéo. Il y aura un Z-Story, un Z-Story, et il y aura aussi une autre vidéo qui, concerne, qui me concerne moi, c'est une vidéo un peu plus personnelle. J'espère que le son a été bon, qu'il n'a pas frotté, ou qu'il a été de bonne qualité, en tout cas, je l'espère, et euh, bref, j'arrête de faire une outro qui dure 10 000 ans. Je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous